On entend souvent parler d'open source sans réaliser à quel point ce type de technologie est dans notre quotidien. Pourtant, on constate que des grands champions des technologies d'information investissent massivement dans ce courant. Red Hat a été acquis pour 32 milliards de dollars par IBM, Microsoft a rejoint la famille Salesforce après son entrée en bourse, et même Microsoft a rejoint la fondation Linux à titre de membre Platinum auprès de Google, Oracle et Facebook. L'idée que les technologies open source sont intéressantes que pour des besoins plus techniques, par exemple base de données, OS de serveur ou langage de programmation, n'est pas fondée. Il existe beaucoup de solutions open source qui répondent à des besoins d'affaires de façon très efficace. Il est important de démystifier l'open source en regardant ce que c'est et ce que ce n'est pas. L'open source ne veut pas dire gratuit. Il faut considérer que nous allons devoir investir monétairement dans notre projet. Le code est disponible et ouvert mais ça vient avec une panoplie de services qui vont se greffer au projet pour s'assurer un succès. On peut penser à l'hébergement, des services conseils ou du support additionnel. Il faut garder en tête qu'en fait, on se paye une extrême flexibilité et qu'on ne paye que pour de la valeur achetée. Aussi, open source ne veut pas nécessairement dire qu'on est laissé à soi-même. Bien que certaines technologies le permettent, on n'a pas à prendre le code et à aller l'exploiter par soi-même sans accompagnement pour réussir à profiter de cette technologie. Il existe de nombreuses solutions SaaS sur le marché qui permettent d'avoir une haute disponibilité tout en ayant une sécurité sans avoir à maintenir un hébergement TI militaire chez soi. Aussi, un fort volume de contributeurs permettent d'avoir des connaissances et on peut profiter d'un réseau de partenaires aguerris. Dans le fond, on peut être accompagné si on manque d'expertise, on va toujours trouver des ressources pour pouvoir nous aider.